Bonjour, bonjour Bienvenue sur indiète la chaîne qui vous donne la pêche. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo différente, différente pour deux choses. La première, c'est parce qu'on va interviewer une naturopathe, Emmanuel Perrin, qui va nous en dire plus sur la diététique asiatique. Et deuxième chose, j'ai pas de caméraman, malheureusement Marie est malade, d'ailleurs on lui fait de gros bisous, donc on va faire de l'impro avec mon téléphone Bonjour Emmanuel, euh, je te remercie de nous avoir reçus. Est-ce que pour commencer tu peux te présenter à nos internautes s'il te plaît Merci Solène <rire> d'avoir fait appel à moi. Je suis naturopathe iridologue depuis 6 ans. Euh, en 2015 je mmh. me suis euh, formée en énergétique asiatique qui est une méthode qui travaille sur les fascias et les méridiens d'énergie. J'ai tout de suite senti que euh, je voulais en faire ma spécialité donc je suis aujourd'hui en deuxième année à l'école de Shiatsu. Pour approfondir ce savoir, et je suis également instructeur en sommudo. Justement, Emmanuel, dans cette vidéo, euh, j'ai choisi de t'interviewer sur la médecine asiatique et surtout sur la diététique asiatique, car je sais qu'en fonction des saisons, il y a des aliments à favoriser et d'autres à éviter pour favoriser le bon euh, fonctionnement de l'organisme. Entrons dans la saison du mois de juin. Vous allez donc tout savoir sur les aliments qui vous feront du bien durant cette saison, peut-être à éviter. Alors, avant tout. Euh, peux-tu nous expliquer quels sont les fondamentaux de la médecine asiatique? La médecine asiatique elle est basée sur l'observation de la nature euh, et nous sommes un, un être parmi la nature. et on va voir que euh, à chaque saison correspond un méridien, une émotion, un organe, une saveur euh, voilà c'est ce qu'on appelle les éléments. D'accord. Alors avant de poursuivre, est-ce que peut-être qu'en deux mots tu peux nous expliquer ce qu'est un méridien Les méridiens sont effectivement à l'image de petits ruisseaux qui circulent justement sur les couches de fascia où circule l'énergie de l'individu, l'énergie autrement appelée le qui, l'énergie vitale de l'être humain. Et peux-tu nous donner un petit exemple pour, pour, puisse, enfin, pour concrétiser l'idée Exemple, si on parle donc ici de la saison d'été, on est dans l'élément feu. Les organes en lien avec cette saison sont, les principaux euh, organes en lien avec cette saison sont le cœur et l'intestin grêle. Et donc pour le méridien cœur, il part de dessous les selles, va allonger le bras et arriver au petit doigt. Et le méridien intestin grêle, il va être de l'autre côté, il part de, du petit doigt et va remonter comme ça sur la, la face postérieure euh, du bras et il va remonter même plus haut. Ils sont de chaque côté puisque tous les méridiens sont bilatéraux. Donc il faut savoir que la médecine asiatique est une médecine holistique, elle fait toujours le lien avec les émotions. Et donc les émotions s'enquistent dans les tissus et peuvent créer des blocages, des nœuds énergétiques sur les méridiens. Très souvent, il arrive, ça a déjà dû vous arriver, de sentir un point douloureux. Euh, c'est quasi sûr que c'est sur un point de, de méridien justement. Et donc, les tensions sont venues bloquer la circulation d'énergie. Donc, pas hésiter avec le, la pulpe du pouce à aller presser ce point jusqu'à amélioration en respirant, mais sur trois expires déjà, c'est bien, euh, pour relancer en fait la circulation d'énergie dans ce méridien. Euh, autre chose aussi importante c'est que les méridiens dans leur saison euh, vont être d'autant plus sollicités donc on a besoin de les soutenir davantage. Ça va être en euh, consommant les aliments euh, correspondant à, leur, euh, à la saveur de l'élément, en portant la couleur aussi de l'élément avec les accessoires, les vêtements. Et puis donc en faisant si possible un travail, en allant voir un praticien pour aller faire un travail global sur les méridiens. Donc soit en Shiatsu, le doin, in c'est de l'auto-acupression ou des pratiques comme le Qi ou le Son Mudo puisqu'on voit que dans des postures et avec certaines respirations, on travaille la circulation d'énergie dans les méridiens. D'accord alors là, très intéressant, tu as parlé d'alimentation. Donc euh, voilà, on fait le lien justement un petit peu là avec la diététique asiatique. Euh, avant tout, est-ce que euh, tu as parlé de nœuds Mais est-ce que ça peut se traduire autrement dans le corps s'il y a des nœuds sur des méridiens ou s'il y a des méridiens qui sont déséquilibrés Est-ce qu'on peut développer des symptômes particuliers euh... Oui, tout à fait. Donc... Pour, euh, si on prend l'exemple de, des organes de la saison été, les principaux organes, on a cité le cœur, l'intestin grêle, on va prendre l'intestin grêle, ils peuvent, euh, un des équipes peut se traduire par exemple au niveau physique par de l'anémie, une douleur à l'épaule, des migraines. Euh, au niveau psychique, ça pourrait être euh, « euh, mange trop vite euh, »,« pense trop ». Ah oui. Tiens, c'est marrant. En fait, ils font voilà le lien avec le psychique et avec le, le fait de, de manger trop vite. Intéressant. Ça se traduit comme ça. Ah ouais. Ouais, ouais, intéressant le, le lien. Parce que bah, c'est souvent le cas en plus. Euh... Oui. L'autre chose intéressante, c'est que euh, dans les autres troubles psychiques que l'on peut rencontrer avec l'intestin grêle, un déséquilibre de l'intestin grêle, c'est une difficulté de l'assimilation de l'information, une ah. difficulté de l'apprentissage. Or, on sait que l'intestin grêle, c'est le, le lieu, le oui. siège de l'assimilation des nutriments. Ah, intéressant ouais. Donc finalement, il s'agit d'assimilation aussi bien euh, au niveau psychique que physiologique, c'est global. D'accord, super intéressant ce lien entre euh, vraiment le, le côté émotion psychique et conséquence sur le, le digestif, j'ai envie de te dire, d'ailleurs euh, très souvent hein, on voit des personnes stressées qui vont prendre du poids euh, très facilement, oui. justement est-ce que ça peut être en lien avec un déséquilibre du méridien de l'intestin grêle, cette, cette notion d'assimilation là qui est, qui est perturbée, est-ce qu'elle est aussi perturbée sur le plan physique dans le sens où, du coup, il y a une difficulté d'assimilation des nutriments qui sont consommés, une transformation en graisse plus facile. Tout à fait. Oui, d'accord. Super intéressant. Euh, ça m'a donné envie d'en en savoir plus, hein, tout, tout ça. Euh, donc, euh, peut-être euh, que tu peux nous donner les correspondances globales euh, de la saison oui. d'été. Pas que les aliments, mais tu as parlé de couleurs, tu as oui, parlé d'émotions. À, à chaque élément correspond, on a dit, euh, justement, la saison. Donc, si on prend euh, l'élément feu ici, pour la saison d'été, on est avec, euh, on a dit, les organes cœur, intestin grêle, émotion, joie, excitation, euh, la couleur rouge, la saveur. Amère. saveur amère. Alors est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on mange amère tout l'été Non, parce que sinon tu vas créer un déséquilibre. Ouais. Trop d'amertume si tu consommes que ça, ça, tu, voilà, tu vas, tu vas créer le déséquilibre. Non, mais par exemple, euh, tu vas pouvoir euh, consommer euh, aussi donc, des aliments euh, pas seulement de, de saveur amère, mais aussi de nature. Euh, on va considérer la nature de l'aliment. Euh, froid, rafraîchissant, refroidissant ou réchauffant. On va favoriser la saveur amère, mais euh, aussi ceux de nature euh, refroidissant parce que euh, l'été donc on transpire, euh, là, le corps s'assèche, donc euh, il faut combler, il faut rééquilibrer euh, cette, euh, cette perte d'eau en fait. T'as plus qu'à nous donner en fait quels sont les aliments euh... Amère, donc de saveur amère et de nature humidifiante et euh, rafraîchissante. Dans les aliments donc euh, à saveur amère, on va avoir euh, l'endive, la rhubarbe, euh, la roquette, l'artichaut, le céleri. Et dans les refroidissants, humidifiants, on aura donc melon, pastèque, concombre et puis le fromage de brebis ou brebis chèvre. D'accord. Mais alors, euh, et le riz dans tout ça <rire> Parce que c'est pas pour faire un cliché, mais c'est vrai que, que les Asiatiques mangent beaucoup de, de riz, riz. riz C'est une céréale, donc ce sera plutôt réchauffant. Ouais. Euh, ça ne veut pas dire que tu n'en manges pas, mais tu n'en mangeras pas euh, plus que d'habitude. Ça restera équilibré. Euh, tu vas plutôt favoriser tout ce qui va être crudité. D'accord. Bon, après, en même temps, en même pendant l'été, on a beaucoup plus envie de, de crudité, justement. C'est ça. On a bah, naturellement ton goût va t'amener vers les crudités. Ouais. C'est euh, comme un instinct. C'est ça, c'est l'instinct nutritionnel. J'en parle beaucoup d'ailleurs en cabinet avec mes patients. Et si ça vous intéresse, on pourra faire une vidéo justement euh, sur l'instinct nutritionnel qu'on a euh, de façon innée hein, euh, quand on est petit et qui au fur et à mesure du temps peut être euh, déséquilibré justement. Ouais. Alors en tout cas, je te remercie Emmanuel. Donc euh, on va faire la deuxième partie de la vidéo que je vous diffuserai dans 15 jours. On va aller cuisiner pour vous, enfin on va aller vous donner des recettes, euh, justement un menu sur le thème de la diététique asiatique spécialité. C'est parti C'est parti. Et en attendant, régalez-vous bien <muches>